Je suis en, en, en invalidité, je suis sous, euh, sous tutelle renforcée et j'avais euh, 1000 euros, en plus j'ai fait, fait un héritage et sur cet héritage, euh, la tutrice que j'avais à l'époque m'a dit, quand elle m'a pris un bain, elle m'a dit vous en avez assez pour vivre euh, jusqu'à la fin de vos jours. Bon alors ça veut dire, ça veut dire que en ce moment, j'ai changé de, de tutrice. J'ai toujours euh, euh, et là, on me coupe les vivres à ce jour. Alors et même j'ai quelque chose à, à rajouter. Je suis en froid avec le... à ce jour. Ils vont, ils, ils vont tout droit au tribunal. Directeur et tutrice. J'ai averti, averti le juge des tutelles euh, par écrit. Alors, parce que je trouve ça illégal. Et, et il s'est passé d'autres choses. Pas, pas, pas qu'au point de vue euh, argent, si vous voulez. Euh, ils m'ont joué un tour... un tour, euh, C'est le directeur qui ne m'a pas... Quand ma copine est décédée, ne m'a pas averti que... Euh, euh, elle, euh, elle allait, euh, on euh, je savais qu'elle allait à, à, à Montpellier, mais, mais lui il savait, il avait reçu tous les papiers et tout, comme quoi elle devait rentrer sur de tel jour et qu'on a enterré tel jour. Et, et, et ça fait un an et demi, il ne s'est même pas excusé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ne s'excusera jamais. Ah bon, j'ai je... des problèmes. Hein. Euh... À ne Alors j'ai avisé la juge. Que, au point de vue argent, au point de vue tout ce qui se passe. Voilà. Et c'est quelqu'un quelqu qui m'a fait le courrier. Je vous dire qui c'est. C'est le substitut des Procureur de la République qui m'a fait le courrier. Et, et, tout le monde, et tout le monde dit eh, que, que, que ce qu'ils ont fait. Je, parce que je suis allé au tribunal moi, pour savoir. Parce que ça c'est pas, moi, d'histoire. Euh, et ils m'ont dit à la prochaine session, euh, c'est la, la griffière qui m'a dit à la prochaine session vous, vous serez reçu en priorité. Et, donc euh, et elle m'a dit qu'elle va savoir ce, ce, tout ce qui s'est passé. Elle m'a dit ils vont se faire euh, tous les droits. Vous n'avez pas d'explication à ça, pourquoi euh, L'explication, euh, ils n'en donnent pas. On s'est foutu, foutu, chaque fois que je vais on s'est foutu de ma gueule. Je suis tout le temps en train de, de gueuler. Je suis à un service qui s'appelle aussi le, le SAVS, SAVS. La directrice du SAVS n'a pas trouvé normal non plus qu'on me fait des choses comme ça. Il y avait d'autres façons pour agir. Et c'est pour ça qu'au jour, qu jour d'aujourd'hui, euh, je vais vous, vous dire, calcé je ne me cache pas, c'est le 1er là, le juin, je, on a un rendez-vous avec la directrice euh, euh, du SAVS, euh, l'éducatrice et, et la tutelle pour mettre des choses en place et j'espère on, on m'a dit que ça va être respecté parce que si c'est pas respecté on va le retaper sur, le, sur les droits. parce que parce que j'étais pas au départ j'étais il y a une, une tutrice qui m'a joué ça le tour elle n'a pas voulu me dire euh, ce, qui, ce, ce qui faisait de mon, de mon argent de l'héritage j'ai eu beaucoup de conflits avec tous ces alors, gens qui sont alors, là pour vous aider. Je, Finalement, vous êtes en conflit avec tout le monde là. Oui, que j'étais en droit. La juge que j'avais vue à l'époque m'a dit Vous êtes en droit, monsieur, de savoir ce qu'on ce qu fait de, de votre chaque. Et, et, et, même, et même la greffière m'a dit S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faudra aviser la juge. Oh. En fait, vous avez besoin de plus d'informations, vous avez l'impression oui. qu'on vous donne pas assez d'informations sur votre... Non, on me, cache, on, on me cache tous les comptes, on me cache tout. Euh... Vous pensez qu'on vous les cache euh, volontairement ou c'est parce qu'il y a un problème de communication Et euh, la tutrice que j'ai eue à l'époque ne m'a jamais encaissé. Quand j'ai voulu, voulu partir de la tutelle, elle m'a dit, elle s'est faussée les mains comme ça, elle m'a dit, vous n'en partirez jamais vous n'appartenez jamais. Et quand je me suis expliqué avec euh, le directeur, il s'est foutu, il, il foutu de ma gueule en me disant nous, on n'est pas des voleurs. Et, et je l'ai traité, et, et traité d'escroc, hein. C'est euh, jeune. Et j'aurais pu, pu, pu passer au tribunal. D'accord. Non, mais c'est important et, que vous de nous racontiez moi, votre pour histoire. Pourquoi il ne mm -hmm. l'a pas fait parce qu'il parce que se sent quelque part coupable. Parce que, parce que quand on ne se sent pas pour moi coupable, et bien, on a joué. Merci Jean-François d'avoir. C'est un témoignage oui, tout important. Ça.